Bonjour tout le monde. Cette semaine, on célèbre les femmes et les hommes qui travaillent sans relâche pour améliorer la vie de nos familles d'un bout à l'autre du pays. Je parle ici des infirmières et des infirmiers du Canada, ces braves travailleurs qui sont aux premières lignes de la lutte contre la COVID-19. Qu'ils travaillent dans les hôpitaux, des établissements de soins de santé ou des centres de services de santé mentale, nos infirmières et nos infirmiers s'exposent à des risques à tous les jours pour assurer notre santé et notre sécurité. À toutes les infirmières et à tous les infirmiers à travers le pays qui travaillent fort pour qu'on puisse rester en sécurité, un grand merci. C'est grâce à votre important travail et à votre dévouement envers vos patients et vos communautés qu'on pourra vaincre ensemble cette pandémie n'oubliez pas, on est aussi là pour vous. On met tout en œuvre pour que vous disposiez des fournitures et de l'équipement de protection individuelle dont vous avez besoin pour assurer votre santé et votre sécurité. On va traverser cette période difficile parce qu'on est tous dans le même bateau. Au nom des Canadiens qui sont tellement reconnaissants, merci.